professeur pour la dernière c'est pas horrible mais c'est pas incroyable un espèce... avant c'était un... c'était euh... c'était euh... un très très bon perso mais ça c'était avant et voilà sept nouveaux adversaires il y a un spot, on fait pouvoir Heroic T2, et après on part en GIF Curve. Et. Donc je pense qu'on va prendre la cliente, parce qu'on pourrait partir sur une rafame Curve. Michou, la méta est trop dure, j'arrive à rien la méta est pas dure, c'est juste qu'elle est un petit peu plus euh, basée sur les, les découvertes. Je vous un bon Elle est un poil plus RNG, un poil moins technique. Mais faut arriver à te re remettre comme tu étais avant les quêtes. C'est vrai que les quêtes, ça a un petit peu changé notre façon de jouer. On va dire qu'on devait encore plus s'adapter. Là, il y a un poil moins d'adaptation, un peu plus de pattern. Quoi. Dirk. Ah, vraiment, vraiment Burk. Ouais, extrêmement Burk. Le Up est dur hein, à faire. Hein. Pas le, le pouvoir, je veux dire, pas le Up. J'étais meilleur avec les quêtes perso bah, Ça veut dire que t'étais un bon joueur. Création tour 2, si tu peux faire. Je peux faire mais... Si ça se fait, ça se fait bien, la carte est plutôt cool. Ouais oh, ouais non c'est très bien de le faire, mais j'ai pas envie de le faire ici. En fait si tu le fais, ça veut dire que tu gardes les achats que tu as eu. Parce que en fait t'es dans une GIF curve. Mais là j'ai pas envie de garder une cliente. Je pense que si la taverne n'est pas bonne, je vais la virer, ce sera ma pièce. Bon, techniquement, la taverne n'est pas horrible. Techniquement, la taverne n'est pas horrible. En vrai, euh, double fine bouche, c'est quand même bien strong. Hein. 3-4, 4-4. Dégueulasse. Quoique, c'est un double. Hein. Non, si ça va en vrai. Si ça va, 3-4, 4-4, 2-2, euh, bah, franchement c'est plutôt cool. Non, hein. oh, si c'est bien. Qui êtes-vous monsieur En vrai je peux up, avoir une pièce flottante, au pire. <rire> Booster client, c'est pas si mal. Hein. Le up était tentant parce qu'il y a un mort. Donc quand il y a un mort, on peut prendre des stratégies beaucoup plus agressives parce qu'on joue contre le mort derrière. Mais là en vrai, euh, la taverne était quand même bonne. Enfin, je pense se dire il y a le mort donc je grid le up. Je pense que c'est quand même pas forcément toujours bien. Là, je me suis dit que c'était pas bien. Bon travail. Continuez sur votre euh. Ok. J'aime bien ce play. Parce qu'en vrai, euh, là je peux me faire taper, jouer contre le mort et refaire un up. Et au pire, je refais pas de up. Merci Didou BZ, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour ton abonnement. T es le 41 e abonné de la journée et sûrement le dernier. Merci merci pour ton ton aide. Merci infiniment. Et bienvenue à toi. On t'arrive pour la dernière game. Hein. On se prend pas mal de dégâts, on devrait jouer contre le mort, je pense. Non. On peut pas re-up dans ce cas là. Ou alors c'est greedy. Ok. On up, on joue contre le mort, on re-up. Et ensuite on va chercher la T26. C'est vachement grid. Il y a un mort hein. Let's go la grid. Je crois que c'est bon hein, en vrai. Voilà, notre probabilité de jouer contre le mort elle est super haute et comme ça on a un up free et ensuite on va chercher la 6 parce qu'on joue quand même un perso qui marche avec les morts vivants et les morts vivants c'est quand même taverne 6 même si en vrai en taverne 5 il y a Baron et en taverne 4 il y a Anub mais bon Prochain tour, on peut faire euh, fine bouche et pouvoir. Fine bouche, roll, pouvoir. Enfin, si on joue pas contre le mort. Voilà, enfin, un moment, on va pas re-up tout le temps non plus, quoi. Sinon, on va vite le rejoindre. Je pense que vous avez une chance de Franchement, vu son board, elle aurait pu up. Hein. Pas dingue ce qu'il a. Bon, on prend pas beaucoup. Hein. Je pensais vraiment que j'allais prendre. Un... Je peux prendre un 15 ici normalement. Fait, en euh... fait, ça me suffit pile poil pour être dans les bottom 3 et de jouer contre mon ami Mugi... Mugiwara. Voilà, le petit up qui va bien et le petit gel. Il avait déjà up euh, Je crois pas. Il a up sur le tour 5. Ah ouais, il a up sur le tour 5. Il a up en 3 sur les 7 gold. Ouais c'est normal en vrai. <rire> oui en soi c'est normal. Après avec ce perso tu peux faire des trucs un peu bizarres mais... On est à 29 par contre. Hein. Euh, ça demande quand même un certain sacrifice de live d'avoir fait ça mais... Je pense qu'avec ce perso il faut quand même vraiment faire les pouvoirs dans les tavernes hautes. On triple et on fait pouvoir. Alors en vrai, on va quand même le faire dans la 5. Hein. On va pas faire tous les pouvoirs dans la 6, je pense quand même. <rire> Respectons un peu quand même nos adversaires. Merci, Ivory. Merci infiniment. Merci beaucoup qui offre un moment de niveau 3 à Romanada. Merci à toi. Merci, Ivory. Merci du fond du cœur. Merci mille fois. Il serviteurs ce truc. Il y a déjà réincarnation mon coco. Oh, en termes de tempo, c'est méga fort. Hein. Prochain tour, je vais faire, un... je vais faire le... le barjo. Hein. Je vais faire up, vente, vente, pouvoir. Ça c'est vraiment à réaliser que dans les écoles de rugby. Hein. Donc faites gaffe. Hein. C'est dangereux mais ça se fait bien. Je voulais finir sur un contron Pour la semaine pro. Merci. Franchement, merci. Euh, merci mille fois, hein, Ivory. Je hein, vraiment. Ça, c'est pas une très bonne carte en mort vivant. Et quand tu l'as suffisamment tôt, ça reste cool. Après, on est dans un lobby où il y a des murlocs. Le problème, c'est que ça prend une place. Et quand il y a des murlocs, ça peut se faire péter par des... Enfin, en fait, les monties t'écrasent. Les murlocs poison t'écrasent, c'est un peu le problème. Nice, ah, ça passe c'est cool. Bon, il, a, il il a turbo up aussi. Hein. Ah y a Elise hein. sur votre Alors je vais, faire, je vais faire mon play de fou. Et voilà qui ne me pas non plus. Nice. Voilà une pièce le Même si ça, j'avoue que c'est sexy, hein, mais non, ça se trouve pas. Oh c'est concentré, c'est, ça tape. En vrai c'est beau hein. Franchement, c'est même fort. Il hein. y a que 3 créas, mais elles sont pétées. Hein. Mais là, tout ça, c'est possible parce qu'il y a le mort. Hein. Attention, ne pas réaliser ça chez vous. Sinon, vous allez faire euh, 99 top 8 pour un top 1. Vraiment. Moi j'adore tes playfish, bah là c'est sûr que c'est un play, il est méga gourmand ce play, mais c'est parce qu'il y a le mort, c'est vraiment un setup qui est... Déjà on a un perso qui nécessite d'aller en hauteur, et en plus il y a le spot avec le mort, donc franchement cette game là elle est un peu unique, mais faut vraiment pas faire ce que je fais quoi. C'est une game champagne, mais en même temps je pense que c'est technique, enfin genre vraiment là je joue pas en mode troll, hein. je pense vraiment que c'est le play hein. Ouais, ça, ça compote bien et tout, c'est vraiment cool, hein. Hey, man Bon, ça passe. Franchement, est-ce que j'ai vraiment envie d'un un... un Titus Non, pas que. Non. Dommage, je vais pas pouvoir profiter de la réincarnation. Bon, c'est pas très grave. Hein. Bah si, je peux acheter ça. Mais... C'est juste pour le tour. Quelle tristesse. Non, on va juste tonter. Hein. On va juste taunter. Hein. Ah, le baron, je sais pas, c'était prenable, mais en même temps, j'ai quand même envie de prendre un Nubarak dans un premier temps. Trouver des... Puis là, j'ai quand même beaucoup de... Je pense que le taunt il est important parce que je joue avec... Euh... Euh... Avec la soeur mort, voilà, chercher le nom. J'aurais pris ton board tous les jours avec ton board à 5 créas. Ah je cherche mieux. Je cherche mieux ici. Je suis à 29. Hein. Je construis mon top 1 ici. Hein. Le pouvoir héroïque c'est bon, je l'ai plus. Je l'ai fait une fois en taverne 5 et ta 26, ta26. En fait, t'as pas la place avec le baron, c'est ça qui est compliqué. Franchement, a... t'as pas vraiment la place. Hein. Soit il se fait percuter, soit... Je sais pas, ça... En fait, le board, il va pas rester à 5 créas comme ça. Hein. Il va vite monter à, à 6-7 créa. Hein. C'est pour ça. Si j'ai un Nubarak, je prends baron. Mais si j'ai pas un Ubarak, je prends pas baron. Tout tuer tout le monde Ah nice. Ah bah oui, je vois les choses en grand. Euh... Ouais, c'est cool ça quand même. Il ah, y a de la gourmandise, hein. Il y a vraiment beaucoup de gourmandise dans ce board, hein. Franchement. C'est quoi ce board de dégénéré ah, C'est souvent les board... c'est des boards d'opportunistes qui jouent des persos qui sont un poil polarisés et qui peuvent vite être très très forts ou très faibles. Et en plus, tu rajoutes à ça un joueur un peu fou dans un lobby où il y a un mort. Le tour 1. Donc forcément, ça fait des choses euh, extrêmement dingues. J'avoue que pour un tour 10, euh... <rire> en plus, c'est des boards qui sont vraiment durs à battre. Parce que c'est pas comme un board full Boubou Divin où le gars, il peut tecker. Alors certes, t'as toujours la 3-4 qui est relou. Mais c'est quand même dur de battre des boards comme ça. Là voilà, si j'avais eu Baron c'est con hein, mais. Là si j'avais eu Baron ça aurait été relou quoi. Le Baron franchement il faisait pas grand chose. Hein. Vraiment Baron pour moi c'est avec Anubarak mais c'est pas... pas avec euh, mort-vivant. Voilà, on prend pas mal de stats, c'est chouette. Euh, en Exodia. Et euh, bah Exodia tu peux avec euh, le Teron, avec le perso Teron ouais, tu fais un espèce d'exodia euh, mort vivant ouais c'est faisable, j'ai jamais fait perso mais... Nice. Lui, il a un board qui est énorme hein, pour un tour 10. Hein. Franchement, lui, il doit se dire, mais. Ouais, voilà quoi. On se fait high roll. Bon, en vrai, Amule, c'est pas mal. Hein. <rire> en vrai, Amule, c'est tellement cool quand tu fais des monocompos. Nice. Bon, ça, c'est un peu tard, je pense. surtout que j'ai pas la place. On va un autre Sind, On pas. Si on le triple. Bah, sûrement si on le triple, mais on va le garder en main. Pause. Oh là là Oh là là Mais il y a tout Il y a tout Du Ghoul et Exodia pour déclencher un râle d'Agonie. Du Ghoul et Exodia pour déclencher... Ghoul et Baron Ça fait un board full monstre, ouais. Un peu comme Casseur Omega. Ouais, j'aime bien, moi, scaler chaque fois. Après, j'essaierai peut-être un jour hein, cette compo-là, mais je, je crois qu'il faut Terron hein, dans tous les cas. Souvent, il faut Terron. Mais. Et... Là, franchement, t'as du scaling continu avec ça, avec ça. Tes créatures, elles sont grosses. Je pense qu'il n'y a qu'une compo qui, qui vraiment peut t'éclater. C'est soit une, une, un énorme démon, mais vraiment énorme. Genre, euh, qui prendrait euh, plus 60, plus 60 par tour. Soit des compos euh, pirate combo. Genre, où euh, tu montes que des 200, 200. Et c'est tout. Enfin, il n'y a que les trucs combo en fait, finalement, qui te battent, quoi. Ah, le Rokuzu il est énorme. Mega Magmaloc aussi. Ouais mais faut vraiment méga méga méga. Là déjà Mega Magmaloc c'est plus compliqué. Mega Magmaloc pardon. Euh, parce qu'il n'y a pas LM. Donc il n'y a pas le maître des réalités. C'est un peu plus compliqué pour lui. On écoute tout rond hein, franchement. En vrai, j'ai envie de le virer. Hein. Ou oh, alors, on vire euh, le colosse. Ah, le colosse, il a le taunt. Oui, ça. Super. Allez-y, engagez une de ces recrues. Ça change rien, ça win tranquillou. Bah, si, si on peut tripler Murme mort, franchement. Si on peut tripler Murme mort et avoir un, une autre Murme mort encore. C'est toujours ça. De hein. c'est ça qui scale. Hein. Soit c'est Anubarak Baron, soit c'est ça. Les deux en général c'est un peu complexe d'arriver à avoir Anubarak Baron plus ça, mais. Bon, lui, il a des morts vivants. Ah, le, la, la putricide il est énorme C'est trop cool en vrai hein. Franchement j'ai l'impression que c'est le colosse qu'il faut virer enfin, un peu bizarre mais ouais non Pour laisser gagner la chaise toute seule Ouais peut-être pas Tout dépend si j'arrive à lui mettre 20 là Et dans ce cas là on peut peut-être jouer la finale tout de suite C'est beau de voir du, de la stat à chaque fois. C'est agréable. Hein. Ce jeu, il est agréable pour ça. Il y a vraiment des émotions juste sur des combats qui sont trop cool. quoi. De voir ton board qui. Comme une massacreuse en fin de tour où tu vois, ça grossit. Sauf que ça fait rien, mais. Nice. Oh là, il prend au moins 38 là. 39. Oh là là. Putain, je suis tellement doué. J'ai fait ça comme ça hein, sans calculer. Hein. Nice, la finale. Okay. En vrai, c'est trop risqué de virer ça et de faire euh, la mule. Parce que je peux vraiment récupérer des morts vivants tout nuls. <rire> bon, Murloc, ça fait un peu peur quand même. Hein. Murloc, le gars il a mis des coups, il a mis un coup de vin. Il a, il a peut-être énormément de stats, ça peut être problématique. Ah, Murloc peut être chiant. Murloc peut être un counter. En fait, elle est vraiment dark cette game, quoi. Parce qu'il y a eu des morts vivants du début à la fin. Quoi. Il n'y a vraiment eu aucun achat. Le, on a fait deux achats, c'est euh, client généreux et euh, Jean-Marc Généreux et, euh... et un démon, en plus démon. <rire> et après, c'était que du mort-vivant, quoi. On a commencé la game, on était taverne 6 en mode que des morts-vivants. Bah, bah, bah, bah. Tu veux rire, tu vas le défoncer Bah, franchement, je sais pas. Bah, sans blaguer, il a fait plein de trips taverne 5. Imagine, c'est le Bran qui a été triplé. Imagine les pièces qu'il peut générer avec un guetteur primelron et tout. Il suffit qu'il ait découvert un Bran Doré plus un Murloc Taverne 6. Tu prévenu que ça allait faire être top 1. Alors voilà, la dernière game, je fais soit top 1, soit top 8 en général. Ouais tu vois, ça je passe pas. Hein. Non non, je suis derrière hein, clairement. Je vais faire top 2. Tu hein. m'avais porté la Chikumoun là. <rire> je déteste. Oh Louis, t'es bon Allez crois qu'on est à 0%, on s'en fout. On va jouer jusqu'au bout. Non, c'est pas sûr, pas sûr. Déjà, ce hit est incroyable. Ah, mais il y a trop de stats. Il ah, y a même pas doré mais il y a ça. Hein. Ah, il y a trop de stats. Pas ah, dommage. Hein. En fait, il me tue pas. Hein. Ah, il y a trop de poisons. Il y, y a trop de conneries, en fait. Il y a de la connerie, en fait, ça. Je suis déçu, quand hein. même. Ça arrive, même au meilleur. C'est une sacrée armée que vous formez là. Mais non! Parce qu'avec baron héroïne, il y a moyen. C'est chaud hein. C'est chaud parce qu'on a pas tant de stats. Alors, il fallait presque un deuxième comme ça ou tripler ça. En vrai, tripler ça. Il nous faut une Mounted ou un Leroy. Hein. Ouais, je crois que c'est pas possible. Non, Baron, ça marche pas, c'est trop faible avec ça. Je pense que vous avez une chance... Non, non, mais il fallait... Je pense qu'il faut mantide. Franchement, une mantide avec Boubou Divin, il y a moyen. Mantid, Boubou Divin... Euh, ouais, mais il y a trop de stats. Est... Il est énorme en stat. Hein. C'est monstrueux. Hein. Pour un tour 13, c'est rare d'avoir autant de patates. Hein. Je vous dis, hein, je vous disais, hein, c'était les seuls... Les seuls combos qui pouvaient nous battre, c'était les combos combo. Ça, ça reste une combo. Ça, avec ça... Euh... Avec le baron, euh, avec le bran le dino, non, le dino est trop faible. Non, le dino, ça aurait pas suffi. Et puis t'as pas la place, tu mets où ton dino? Le dino, c'est une carte qui n'a pas d'effet. Hein. Ah, ouais, GG, rien à dire, hein, franchement. En plus, avec Jendis, c'est mais ben, voilà, Jendis, Jendis, euh, Murloc. On connaît la puissance. Bon, c'est un beau top 2 en tout cas. Avec Putricide, c'est plutôt rare. Je pense que sa moyenne, c'est plutôt 4-5.